Quoi, tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, ce week-end, il y a eu trop de dingueries. Trop de dingueries, même moi, là, je me suis dit, attends, on va attendre que le week-end y passe, parce que là, c'est trop du n'importe quoi. Si ça se trouve, le week-end, on va pas le finir. La France, ça va se casser en deux. Mais non, mais il y avait trop de dingueries sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez vu, hein? mais à cause de la chaleur, tout le monde est devenu fou. Il y a des gens qui sont allés chercher des poubelles, des conteneurs de poubelles. Ils ont vidé toutes les poubelles. Ils ont mis de l'eau dedans. De l'eau froide, ils ont mis du savon et tout. Ouais, il fait trop chaud, ouais, je me fais mon jacuzzi. Et ils ont sauté dans la poubelle. Et ils ont dit, voilà, je suis bien. Alors que nous, on se bat tous les jours pour éradiquer toute forme de maladie, de microbes qui viennent nous, nous, nous embêter, les trucs qui pourraient nous faire qu'on se retrouve encore sur la paille. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, il y a des gens qui trouvent malin d'aller se mettre dans des poubelles. Mais là, mesdames et messieurs, il n'y a pas que ces gens-là qu'il faut blâmer. Il y a Aqua Boulevard aussi. Aqua Boulevard Oh non Mais non, mais eux, ils aiment trop l'argent. Ils aiment trop l'argent. Tu vois C'est pour ça qu'ils sont là-bas, là, dans le 92. Pas loin, là. T'as vu Le coin où ils sont, c'est chic. Hein tu sais même pas qu'il y a une piscine là-bas où ils sont. Tellement c'est chic. Il y a tout à côté. tramway c'est magnifique tout est dégagé, il y a même un truc d'hélicoptère juste à côté. Tu peux faire des tours d'hélicoptère, voilà. Tu dis, tu viens, tu payes, tu fais des tours Je te dis, attention, Aqua Boulevard. C'est pas dans un endroit, euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a plein de fermes de je sais pas quoi. C'est un peu dégagé. Non, non, non, c'est un plan c'est en plein centre-ville. C'est en mode high tech Tu comprends ce que je te dis Il y a des. Tu vois, c'est Aqua Boulevard, quoi. Tu vois, c'est Aqua il the Boulevard. Tu vois ce que je veux dire Mais eux, là, ils aiment trop l'argent. Mais c'est pas possible. Tu vas pas me dire que là, à quoi boulevard, au bout d'un moment, ils peuvent pas dire aux gens, mesdames et messieurs, c'est complet. On ne peut plus accepter les gens, essayer de revenir dans une autre plage horaire ou sinon ils essayent de faire des roulements. Tu vois ce que je veux dire Ou euh, je sais pas moi, par exemple, euh, des, des, euh, des, des, des, des tickets avec des horaires. Je sais pas, ça à eux de s'organiser. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait Hein Ils ont laissé rentrer tout le monde. Tout le monde Là, ils ont, ils ont, là c'était une piscine qu'ils avaient. Hein, C'est devenu une baignoire. Et ils ont dit, vas-y, venez prendre un bain. Ben oui Donc tout le monde est allé à Aqua Boulevard hein, sans avoir la possibilité de nager. Car il y avait trop de monde. Sans avoir la possibilité de faire un petit pique-nique. Car il y avait trop de monde. Tu vois ce que je veux dire hein Les toboggans. Tu sais, il y avait combien d'heures d'attente Combien d et avec tous les tricheurs, parce que non, mais il faut en parler. Oh là là, les enfants là, vous aimez trop nous dépasser les adultes. Parce que nous, les adultes, on fait, on fait, on fait pas ça tous les jours. Aller des, des toboggans, rigoler, tu vois, s'amuser, faire des, des, des, petits trucs à sensation forte. Ça, c'est que pour vous. Vous faites ça tous les jours. Au parc, il y a des trucs partout où vous pouvez faire des toboggans. Nous, on fait ça euh, tranquille, une fois, une fois tous les deux, trois ans. Vous arrêtez pas de nous doubler. Déjà, premièrement, je tiens à dire que je n'étais pas à quoi Boulevard, hein. Voilà, donc, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, Foudier, t'étais où? T'étais à Aqua Boulevard, toi aussi, ouais, je t'ai vu là-bas. Non, non, non, je n'y étais pas, hein? Parce que, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il y a plein de maladies, par contre, qui étaient là-bas. Ah, bah oui! Oh non, vous n'avez pas vu la couleur de l'eau, là? Hein? Là où les pieds ils passent, il y en a, c'est du grand n'importe quoi. Ça se voit, il y a des gens, ils se sont pas lavés, ils sont partis à Quabouvar. Je suis désolé, ceux qui regardent la vidéo et qui sont là à Quabouvar, je sais que vous allez être dégoûtés, mais lavez-vous bien à tous les savons qui sont possibles hein? pendant au moins un mois et demi. Mais non, mais ça a du grand n'importe quoi. Nous, on s'est battu, Tout le monde s'est nettoyé les mains. Hein? Ça fait un an on nous dit, lavez-vous comme ça, faites-y, faites ça. Et vous, vous allez prendre un bain avec des inconnus. Dans une eau qui n'est pas renouvelée. Oh là là Sachant qu'il y a des gens qui ne se lavent qui se lavent mal les fesses. Il y a des gens qui font pipi dans l'eau. Oh